Il se lève ses lores et casse son égo Dans sa tasse de café, éteint la stéréo Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier Éteint dans la cuisine, mais la sécurité couloir, une porte, un lit, c'est la nuit, quelques pistes pour dormir, je ne sais plus où je suis. Comme tu es dans mes bras Je fais des mauvais rêves, je suis un mauvais câbles. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable Boire, mi-cure, chante et désirable Une bombe décapitée dans un décapotable Cauchemar, highway, hot trip, fumée noire Tout seul, tu je fiche, je veux, partir, je veux, fiche, je veux, je je veux, je veux, je veux, je je veux, je je veux, je je veux, je je veux, je Je pense qu'à toi, je veux m'enfuir, tu seras plus fini.